Salut à tous, c'est Valiverne. on se retrouve sur la chaîne de la Team The Family, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui sur Fortnite, sur Xbox One, donc notre but aujourd'hui c'est de faire un top 1 au bout de 3 games. Donc voilà, on va pas épiloguer 50 ans, on va directement lancer pour la première game. Ah oui, et au préalable, je m'excuse me, euh, des bugs qu'on va avoir au début de game, c'est au niveau de ma connexion, mais après ça va se stabiliser, donc vous inquiétez pas. Voilà, je pense que je vous ai tout dit, donc euh, on est prêt pour y aller. Donc, go! Hop. Oh putain. Allez, le bâtiment qui spawn pas devant ma gueule. Putain. Ah, c'est relou. Vraiment, ça me casse les couilles. Il y a un mec juste à côté. Ok, toi t'es mort. Oula Oula Oula Le béquet est à part de corentin Ok, Mongol Ok, il a l'air d'avoir balle de monde Putain, ils sont tous en train de se buter Attendez Attendez Je me heal Ok, c'est en haut. le petit gun merde hop c'est comme ça qu'il faut le faire et recharge enculé. où t'es mort putain ça court je crois que c'est encore en haut encore un étage au dessus effectivement j'en ai. ok Je sais pas comment il l'a mis tout à l'heure le mec hein Voilà tout ce Hop on récupère le shield Ok y'a un mec à droite là Ok hop il a été touché ce fils de pute Putain y'a un mec dans mon dos Je suis dans la merde Évidemment, mais putain, t'es mort. Pourquoi j'ai pas protégé? Je suis con. La putain de ta race. Regardez-moi ce fils de pute. Regardez-moi cet enculé là. Putain, t'es mort. On a les gorilles, Hop, est Goritel. Hop, c'est parti. voilà, du monde. Nickel. Nickel, nickel. On va dégager de celle-là, là. Ça dégage. Il y avait un pompe à gauche. Putain, je l'ai pas vu. Ok, je crois qu'il s'est barré. Hop, désolé, je t'ai entendu, bro. Bon, ils sont pas très... fuite euh, fuite -fuit, là, les mecs qui rentrent dans ma maison. Hop, on en profite. Hein. J'essaie qu'il y a un coffre en haut, on ira après. Bon, il est mort d'où, T'es mort d'où toi. ok. Un petit fourbe. Oh putain, regardez-moi sa gueule. Allez hop dans ta mère salenculé de t'es mort là dans ton cul Excusez-moi <rire> Ah mais lui il méritait L'autre il avait fermé le machin Hop ah, il s'était installé je sais pas où Non non non ça se tait oh, Je suis piqué un peu trop mais bon oh, ça peut se tenter ça peut se tenter Evie ma mère fais pas le con Ok c'est pris la balle s'est pris la balle c'est confirmé Oh putain je crois que c'était la pire Le pire move de toute ma ok c'est bon On prend le machin On se barre d'ici Non Non Non Putain il y en a Il y en a toujours un qui profite de la situation Non Oh, fait chier, putain. Bon, bah, voilà. <rire> putain. Bon, il y a du monde retail. Pas beaucoup. Comme ça, on va peut-être pouvoir s'en sortir un petit peu. Ok. okay. Ah, j'ai cru que c'était une Scarelle, putain Hop Y'a un mec là Y'a un mec ou c'est moi qui a bégayé là Non je pense pas qu'il y a un mec j'ai dû rêver. Allez, putain. Oh merde, c'est par la porte. Hop. Donc j'avais bien entendu un mec, on est d'accord. Moi bon, je pense qu'il a bug. Désolé pour lui. Oh, je les vois une shot d'ici là. J'ai même pas vu combien j'ai fait. J'ai cru voir un mec. J'ai dû rêver. Oh, j'ai eu de la chance. Par contre, survivre avec deux pots, avec euh, seulement cesse de heal, là. Putain. Vas-y, y'a pas un petit cum qui a laissé un petit peu de, de heal <rire> De heal Vraiment, ça pue la bite, là. Puis ça a l'air d'avoir des fights... Euh... Maison blanche. Bon allez. Faut que j'arrête de d'expérer avoir du On l'a vu, on l'a vu, on l'a vu, je l'ai vu. On l'a vu tous en même temps. Je crois que j'ai des forêts à balle. Oh bah non, il y avait un trou en dessous. J'ai pas fait le meilleur move du monde, mais. Yes, putain! Yes, putain, let's go! Bon, ok, on se barre de retail. Je pense qu'ils sont tous morts. Euh... Niveau maison blanche. Non, on l'a vu, on l'a vu tous ensemble, on l'a vu tous ensemble. Ok ok Oh mon dieu j'en ai marre de me prendre des balles comme ça là je vous jure c'est des. C'est des trucs que je dois gagner plus facilement, on est d'accord. Hop, je lui mets la balle de pompe, enfin, je lui mets toutes les balles derrière, et hop, on n'en parle plus, tu vois. Ou alors je lui mets la balle de pompe dans la tête et puis terminé aussi. On peut noter quand même qu'on est sorti du spawn avec 5 kills, donc c'est plutôt pas mal. Bon allez go, usine voir s'il y a du monde, j'espère, on est là pour faire un maximum de kills et un top, a, un top 1 pardon, de qualité. Mon avis, y a plus personne, je pense. Ah. Putain. Ah oh, là, t'es, il est de ma mère, elle est mort. Il a peut-être vu un mec par contre à droite, c'est pour ça qu'il vit doucement. J'ai quand même pris des balles putain de sa mère, arrêtez C'est quoi ça Construction qui monte là sur le. Je sais pas où il est. Je pense qu'il est sur la montagne. Et j'ai pas de mille. À A mon avis, il est dans un buisson. Ou alors, il est sur la montagne en haut. Il est sur la montagne en haut, je pense. C'est pas lui il vit ma mère, c'est pas lui qui m'a mis une balle. C'est pas lui qui m'a mis une balle. Toi, tu me fais plaisir, t'as du heal J'ai mis au Ok, je me fais tirer dessus. J'aime bien me faire tirer à l'arbalète. Ok, toi, t'as pris une balle de snipe, t'es pas bien. Fille ma mère, t'es pas bien qui est pas mal. On fait des bons petits kills par contre j'ai pas de shield, c'est ça qui me fait vraiment peur par contre. Oh là Ok on l'a vu Oula c'est pourri comme euh... Allez Ok. On va, regarder, on va checker s'il n'y en a pas un qui profite de l'occasion. Pardon, excusez-moi, j'ai parlé un peu loin du micro. Mais euh, ouais, on va faire gaffe. Si, si, tiens, regardez. On va aller checker ça tout de suite, j'espère que le type va me mettre une dans le dos. Désolé bro. Ah y'a un mec Ah y'a deux mecs sur là Wesh la dernière, bon il est morte tempête, dommage. Par contre, il en avait un deuxième! Putain, j'en sais rien. Ah, il y a scar. Bon, tu peux arrêter de bélier, Quentin, s'il te plaît? ALLEZ PUTAIN oh, Par contre la petit scar qui fait quand même assez zizironée Putain y avait deux kits L'avait entendu, il était là. Ce petit enculé était mort. Moi bon, les Qu'est-ce qu'il fait Merci, au revoir. Allez, construis tes morts. Ok, la zone arrive. Bon, on est plutôt bien parti, mais... Euh... J'ai peur. Merde. La putain de taras. Ok, il y a une tour qui se fabrique en haut, là, à droite. Ah, putain, c'est le bruit que ça. Ok. Désolé mon bro. Allez ah, les kills les plus relous, c'est... Euh, c'est bien le lance-grenade ou lance-roquette. Enfin pour les joueurs en face hein, bien sûr. Alors, les derniers, vous êtes où Vous êtes où, ma parole Dis-moi que je suis encore dans la zone, ce serait cool. Oh, la chatte <rire> Par contre, je vais au bord du cul de la zone. <rire> ok on l'a vu Ok ok ok ok Let's go Petite vidéo, let's go sa mère Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne de la Tips Family. Donc je vous dis salut, c'était Valiverne.